Wow, nous sommes à la maison. Wow, nous sommes à la maison. Wow, nous sommes à la maison. Wow, à Fekk ñingi koy man ngay dolli nopi du nu war wa wa wayla lanar makk se jël jangé Je vais Il y a je ne sais pas si de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu Le patriote à a pas, qu'elle boule tout, qu'elle boule tout, qu'elle boule tout, qu'elle tout,